Non, mais c'est toi qui conduis, mais sors de là! Y'a personne qui conduit! <rire> Comment ça y'a Man... personne qui conduit? Bah maintenant y'a quelqu'un qui conduit. Facile! Qui conduit? <rire> Anaïs, tu vas vite victoire! Gauche! Stop! Non, va, va, Essaye, va à la mission d'abord, va à la mission d'abord! Utilise, utilise des indications un petit peu plus faciles, la pauvre! Le point d'exclamation! Voilà. on peut pas rentrer! C'est pas grave! Wow, en forçant bien Non mais c'est pas moi qui passe ah, ah Voilà c'est plus qu'un SMS hein. yes, Ah je suis content Non alors c'est pas ce que je voulais faire Est-ce qu'on passe oui voilà. Attends, on va même essayer de prendre l'escalier. Ah Mercredi de suite. One... Ah 3 2 rouge Good luck. le mauvais les Et ah, mais ils sont là-bas au fond en fait. Ah, pour bien faire, il faudrait un faire. Tiens, si tu aimes voler, vol. Oh. Quoi Oh non, mais. Ah. You're awesome. You're so but... Vite, pendant que je les bloque. Awesome. Ah, les deux jauges. Je... Merci. Pour Ace, plus viser la tête. Ah là là, c'est dur. Ah. C'est le truc Et Quelqu'un m'aide, hein Parce que là, je, je remonte. Pas tout seul. Hein. Pas fait pour remonter tout seul. Hein. <rire> Mais arrêtez de me piquer oh mes right. ah, moi. Ouais. Encore un niveau et je vais pouvoir utiliser mon super bouclier. Oh Encore un niveau et je fais rien de plus que maintenant. Ah, Reste laisse t'es bien. Oh, ah merde! Oh J'ai compris le lance c'est pour le corps à corps. Tu vois, je sais vite que ma gueule joue bien au lance-roquette. Oh bah quand même! Y'a un round 4? Merde, j'ai pas racheté de grenade! Bon, tant pis! Je voulais pas si près! Je voulais pas si près! Merci. Cours, cours. T'es en train de nous fabriquer des filtres à café What? là avec ton arme. Mais alors, tu les tues pas Oh On se calme. Hélico Voilà, plus d'hélico. Aïe aïe aïe aïe aïe j'ai malopté <rire> oh. No nope. Bah arrête de bouger Allez débouche <rire> ah, Je vais dire <rire> quelqu'un <rire> Bon assassin Joli saut par contre Euh non Derrière en haut ou en bas En haut, ah. oh, suicideur En haut En oh, haut, puis en bas Attention, ça explose. Tu vois, j'arrive pas. Ok. Ah, c'est cool. quand même nettement mieux. Ouais, ouais. ça C'est clair. Clairement. Pourquoi t'as déployé ta tourelle pourquoi pas ah, Je lise. Pour voir jusqu'où au plus je pouvais l'envoyer. Euh, non, faux, faux parti. Un faux départ. T'as droit de rappeler sur le coup. <rire> que bien ce pouvoir qui les attire. Merde, j'ai pris le bâcle. T'inquiète, Anaïs, c'est presque ton tour. Qu'est-ce qu'il a dit Promis dans 5-6 niveaux quand je tirerai dessus ça te fera du bien. Grenade Oh oui oh oui oh oui Bam, bam, bam, bam, bam Voilà, ça c'est de la rentabilité. Et hop hop hop Voilà, ça ça a attaqué la hop Bon, hop hop hop avoir un hop hop hop et le de deuxième. Ah non Eh hey Nico Non non non non non Non Où est-ce que t'es Tout en haut Sous les tas de cadavres A gauche Je reviens à gauche Je rien à gauche Gauche Je suis pas à la derrière, gauche toi. Comment ça derrière... Ah je l'ai Oui je suis dans le rouge Suicidaire Ah non oh, J'avais oh. presque sauté Attends je vais l'avoir celui-là. C'est bon j'ai eu second souffle. C'est bon tiens tiens Aïn ah, qui a vu le mort de près <rire> ilco Il Oh non. non pas maintenant Ah là, je le faire, là Non <rire> Non mais t'es trop lente, t'es trop lente Tu l'emmènes T'es en train de l'entraîner Bah ouais Je veux dire on est à court de balle alors Allez. autant qu'ils se tapent entre eux Et eh bah ben voilà ouais. C'était pas si compliqué Alors je me sens trahi. À chaque fois on fait manipuler, non Comment et Donc la madame qui s'est pris un pic dans le bide, c'est de ta faute. Par contre, je maintiens quand même hein, que euh, Lilith, elle est quand même ultra cheatée. Moi je savais pas faire ça dans l'épisode d'avant. C'est moi où elle est en train de dire globalement je vous mani je vous ai manipulé et là officiellement je vais vous remanipuler <rire> C'est quoi cool, la différence Ah oui mais donc quand ça... Elle a mis deux heures à se téléporter Non t'as raison Lilith. elle peut, elle peut hyper phaser des villes entières mais à part ça elle fait vaut... pas le poids, on est meilleur. Tu vas faire croire ça à qui toi Ah mais attends, c'est ce ta ça quand tu rentres dedans à chaque fois que tu tombes. C'est déjà fait. Oh y'a un gros Ah, il y a un truc qui clignote là-bas. Ça ressemble à un piège. Allons-y. Allons-y. En plus, y a une, y a une grande arène. C'est pas comme si y a un ennemi qui pouvait apparaître n'importe où. Bon, c'est pas où. Et... Bah, faut suivre la route. Waouh, waouh, waouh, waouh, wow, wow. Attention, poteau indestructible. Transmission de la commande en cours. Plus que quelques minutes à attendre. Et... L'ange, ça suffit. Arrête de faire semblant d'aider les méchants. Bombardement en cours Pourquoi le sniper il est devant Bah parce que c'est un sniper lui a peur, hein. il a pas Ah ouais Occupé oh, Ah, plus le gros Deuxième gros Ah n'a même pas encore le temps d'apparaître et de se déployer. Right, perdu, no. est pas euh quelqu'un s'occupe de ah. Seb J'ai bien oh. Oh. Allez c'est l'heure de ramasser les armes bah, Je ramasse quand même quest oui, un truc intéressant... Votre attention, Hyperion. La prochaine fois que vous avez une envie pressante de raser Sanctuary, pensez à un truc. Je peux hyperphaser cette ville n'importe où juste en claquant des doigts. Maintenant, si vous tenez encore à gâcher quelques milliards de dollars avec vos frappes de mortier, faites-vous plaisir. Bien joué. Euh, C'est vrai, tout ce que tu as dit. C'est du bluff. Quoi Tu plaisantes C'est un miracle que je ne nous ai pas hyperphasé dans une montagne. Oh, good. You're not dead. C'est son façon de dire « wow you're un badass, je suis you're que okay. Et on gagne un oh. quatrième euh, emplacement d'armes. Ah, là, ça, wow. ça c'est sympa. C'est bah, génial, je savais déjà pas quoi mettre dans le troisième. Bordel, on t'avait dit de plus jamais nous contacter. Je vous en prie, écoutez-moi. Oui, écoutons donc cette intelligence artificielle débile qui a essayé de tous nous tuer. Eh, oh. hey, tu te souviens quand elle nous parlait des trésors de l'arche c'est moi qui l'ai. Je suis en train de charger la clé de l'arche. Elle est protégée par trois systèmes de défense impénétrables. Impénétrable. Le premier est un champ d'énergie dissuasive. Et comme il est impénétrable, on y va. Toute entité non affiliée à Hyperion qui le traverse. Champ d'énergie dissuasive Genre un mur de la mort C'est un champ d'énergie thermosonique pur, conçu pour désintégrer tout personnel non autorisé. Ouais, il faut pas oublier son bas de la mort, quoi. il vient le second système de défense. Un bunker équipé de l'armement le plus sophistiqué qu'Hyperion possède. J'ai un mauvais pressentiment. Après le bunker, vous devrez franchir le troisième système. Une porte qui ne s'ouvre que pour le beau Jack. J'ai un très mauvais pressentiment. Bah, il suffit de ne pas passer, passer par la seule porte. Chance ...de voler la clé de l'arche et d'empêcher Jack de contrôler le guerrier. Le temps presse, décidez-vous. Je vous demande de me promettre une seule chose. Quoi qu'il arrive, Lilith ne devra pas pénétrer dans ma salle. C'est quoi encore ce coup tordu? Si elle nous tendait un piège, elle nous aurait laissé plus d'espoir de réussir. Si c'est pour détruire cette saleté, j'en suis. Piège ou pas? Troisième place, je considère un robot capable de le réduire les gens embouillés en, en appuyant sur un bouton, et le docteur Tronche de Fion me classe à la troisième place du concours scientifique planétaire. <rire> Ici, au moins, on a poissé mes talons. Ok. So, c'est toi I qui viens like de dire the ça? C'est quoi ce Oh my god, de sang all... strong enough to smash concrete. Good times. Ah, mais c'est un lance en fait.